Bonjour mes chers élèves de CM1, bienvenue sur votre chaîne Je Communic TV. Alors aujourd'hui, on va discuter sur un sujet de vocabulaire vraiment très intéressant et il s'agit de les homonymes. Partagez bien sûr cette vidéo partout pour que tout le monde comprenne la leçon. Alors, vous on va diviser en deux. J'observe et je découvre d'abord et après je m'entraîne. Il y a de nombreuses activités. On va faire bien sûr la correction. On va comprendre cette leçon, les homonymes une fois pour toutes. D'accord Allons-y. J'observe et je découvre. Je lis les phrases suivantes. Magid a un ordinateur avec une souris sans fil. Yasmina sourit. Elle vient de recevoir un email de sa cousine. La souris grignote un morceau de fromage. Alors ici, on a des questions. Les trois mots soulignés ont un point commun, lequel Et les trois mots soulignés ont une différence, laquelle pour répondre, à la, euh, pour répondre à cette question, les trois mots soulignés ont un point commun, lequel C'est la prononciation. D'accord Souris, souris, souris. Ils ont la même prononciation. Les trois mots soulignés ont une différence Oui. Ils ont deux différences. Par exemple, ici, au niveau de l'écriture de l'orthographe. Regarde, souris, comment c'est écrit Et ça comment c'est écrit D'accord Il y a une différence. Alors, une souris, sans fil, souris. Alors une souris ou la souris, c'est pas le même sens. Magie d'un ordinateur avec une souris sans fil. Alors une souris c'est un appareil informatique qu'on a. Certains se trouve dans l'informatique. Alors il y a l'ordinateur, sans... l'ordinateur ça veut dire il y a l'écran, le clavier et la souris. Il y a une souris sans fil. La souris non, la souris c'est un animal. La souris qui enlève un morceau de fromage, c'est compris. Alors, sourire c'est un verbe. C'est le verbe sourire. Voilà. Alors, au niveau, des, au niveau de sens, au niveau de l'orthographe, c'est tout à fait différent. Ça, c'est ce qu'on appelle les homonymes. Ces mots soulignés dans les phrases de l'exercice sont des homonymes. Répétez avec moi. Des homonymes. Voilà. Quelle définition peux-tu donner du mot homonyme Oui. Et recopier la phrase ci-dessous en choisissant la bonne proposition. Alors, pour vous aider un peu, quelle définition peut tu donner des mots homonymes D'après ce qu'on a vu, homonymes, ce sont des mots. Ce sont des mots. Peut-être des mots, peut-être des verbes, peut-être n'importe. Ce sont des mots euh, qui se prononcent de même façon. Voilà. Mais, au niveau de l'écriture ou de l'orthographe, et aussi au niveau du sens, non. Ce pas le cas. C'est tout à fait déplorable. Voilà. Alors, les homonymes ont toujours la même orthographe. Ou n'ont pas toujours la même orthographe. Ben, je parle de l'orthographe, ça veut dire l'écriture. Regardez ici, une souris. Et la souris. C'est-à-dire, ils ont, ils ont la même orthographe. Mais pas. Mais pas n'importe. N'importe quand. Il y a des cas qu'on trouve. Par euh, exemple, des verbes ici souris avec un T. Hein. C'est sourire. Tu vois Yasmina sourit avec T à la fin, c'est la terminaison. Mais non. Alors les homonymes n'ont pas toujours. D'accord les homonymes n'ont pas toujours la même orthographe. La preuve, on a ici souris avec T. Et une souris avec S. La souris avec S. Voilà. N'ont pas toujours la même orthographe. Euh, voilà ce que je dois savoir, page 99. Alors, si vous avez... La homo pour la classe de CM1 il faut s'intéresser dès maintenant à la partie de vocabulaire on va bien sûr expliquer quelques cours très importants de vocabulaire pour la classe de CM1 et vous pouvez partager n'importe quel niveau pour CO2, CM2 ou même 6 e année primaire parce que les homonymes euh, c'est une leçon de vocabulaire euh, qui commence au deuxième année primaire, au C1. Je parle ici d'enseignement de, privé. Alors, ce que je dois savoir, c'est page 99. Vous avez ce qu'on appelle je retiens. Alors, pour je m'entraîne, il y a des activités. Alors, je, euh, moi, je considère ça comme des activités, c'est pas comme des exercices. Hmm? Complète les phrases avec les homonymes proposés. D'accord? Complète ces phrases avec un des homonymes suivants. Voilà. Complète les phrases avec le bon homonyme. Voilà. Et cherche le verbe conjugué homonyme de chacun des mots ci-dessous et emploie-les chacun dans une phrase. Alors. Un petit conseil pour mes chers élèves vous savez que ça veut dire la réponse pour avoir une bonne réponse il faut bien comprendre la question et pour bien comprendre la question il vaut mieux de comprendre d'abord la leçon et pour bien comprendre la, la leçon il faut faire des révisions et poser des questions et trouver la réponse et faire des recherches alors si vous trouvez par exemple les homonymes, il faut chercher ce que ça veut dire les homonymes. Soit par internet, soit par n'importe quelle source. Soit par d'autres livres. Les homonymes. Vous pouvez aussi poser la question à votre maîtresse. C'est quoi les homonymes? Est-ce qu'on va faire une recherche sur les homonymes? Et vous pouvez avoir, par exemple, si vous avez si vous avez une imprimante, vous pouvez avoir un document très très grand, voilà pour euh, avec des dessins, voilà, il se trouve sur le net, et vous faites ce qu'on appelle un dossier, un dossier pour les homonymes Et moi, personnellement, je vais donner un bon projet de classe pour mes élèves. Concernant les homonymes, ils vont faire un projet sur les homonymes. Il faut trouver des images, des mots. Voilà, pour bien comprendre. Voilà. C'est pas la façon traditionnelle. Il faut moderniser les cours. Bon, euh, ici, complète les phrases. Les phrases avec les homonymes proposent. Il y a toi, toi, sans, son, non, non. Oui. oui, maître, maître, amende, amende. Oui. Elles sont tout à fait différentes au niveau du sens et au niveau de l'orthographe. Voilà. Et complète ces phrases avec un des homonymes suivant. Il y a vers, vers, ver, ver. Et fenêtre. Complète les phrases avec le bon homonyme. Fenêtre, pirate, menu et port. Alors, pour fenêtre et pirate et menu et port, il y a des, des homonymes qui ont même orthographe, mais différents bon sens. On va, on, va comprendre cela on va comprendre cela après. On cherche les verbes conjugués homonymes de chacun des mots, c'est tout, et on chacun dans une phrase, lorsqu'on cherche les mots. Et ce sont des bons noms Par exemple, ici, tout ça, ce sont des noms. Le pain, la boule, le fer, la vie, le vent, la cour, le sang, le père. Mais, on va chercher des verbes qui sont des homonymes de ces noms. C'est-à-dire, des qu'ils ont même prononciation, mais différence au niveau de l'orthographe. on veut des sens, bien sûr. Comme l'exemple de je lis. C'est le verbe lire. Par exemple, je lis une histoire. Je vais au lit. Voilà. Alors, le lit avec T. Lit, le lit, et je lis. Avec S. Voilà. C'est ça la différence. Alors vous faites la même chose pour le pain, la boue, le fer, la vie, le vent, la cour, le son, le père. Voilà. Alors je vous laisse quelques moments à réfléchir à ces activités. Page 82, si vous avez bien sûr ce livre, ce manuel-là, Après on va faire la correction. Alors, je complète les phrases avec les homonymes proposés. On dit, j'adore euh, piano T sur mon ordinateur. Et toi? Et toi? C'est écrit de cette façon. Hein. T-O-I. Toi. Le toit de cet immeuble est en mauvais temps. Le toit. Regardons comment c'est écrit. Je viens chercher le résultat de ma prise de son. Son. D'accord Dans son temps, je ne sais pas à quoi ressembleront les ordinateurs. Son. Euh, non, il ne faut jamais donner son nom sur Internet. Et je ne sais pas où mettre mon co-ordinateur dans ma chambre. Notre maître est un passionné d'informatique. Mon père roulait trop vite. Il a eu droit à une force amande. L'amande est le fruit de l'amandier. L'amande est le fruit de l'amandier. Alors, on vient de corriger maintenant un premier exercice, complète les phrases avec les homonymes proposés. Toi, toi, son et son, non et non, maître et maître, amont et amende. Si vous trouvez, par exemple, des mots un peu difficiles, vous pouvez consulter votre dictionnaire. D'accord Alors, euh, dans quelques instants, on va faire la correction du deuxième exercice. Deuxième activité, complète ces phrases avec un des homonymes suivants. On va voir. Alors, on a le mot vert, vert, vert, vert. Complète ces phrases avec un des homonymes suivants. Papa m'a donné son feu vert. Alors, c'est une couleur. J'ai le droit d'aller sur mon ordinateur une demi-heure par jour. Je serai de retour vers 13 h Ça veut dire les 13 h C'est pas une heure euh, précise. mais Je serai de retour vers 13 h Le verre est dans le fruit. Alors normalement, le verre s'inscrit avec R. Voilà. Le verre est dans le fruit. Le verre de mon écran donne un Sur un site de, de poésie, j'ai trouvé un poème où aucun vert ne rimait. Alors, vert, ici, c'est une couleur. Vert, ici, c'est une sorte de direction. Je serai de retour vers 13h, soit avec vert, ça semble, s'emploie euh, euh, avec... Euh, avec les, heures, avec les heures, comme l'exemple de ici, 13 heures, ou la direction. Je me dirige vers Rabat, par exemple. Et vers ici, c'est un insecte. Par exemple, le verre est dans le fruit. Alors ici, il complète les phrases avec le bon homonyme. Il y a fenêtre pirate et menu et port. Par exemple, ici, en restaurant, je choisis un bon menu. Un bon menu euh, les pirates partent à l'abordage du navire alors choisissez les pirates le matin j'ouvre les fenêtres de ma chambre les bateaux rentrent au port Alors ici, il y a un pirate, un hacker, un pirate a tenté de prendre le contrôle de mon ordinateur. Un hacker, un hacker. Alors, il y a une différence entre les pirates par à l'abordage du navire, et un pirate a tenté de prendre le contrôle de mon ordinateur. Ce sont des harmonies. Même ils s'écrivent de la même façon, mais ce sont des harmonies parce qu'ils ont des sens contraires. Ils ont des sens euh, tout à fait différents. Alors, ici, les pirates partent à, leur bord, à la bord de la Je choisis pirate. Ici, non. C'est un pirate à tenté de prendre le contrôle de mon ordinateur. C'est personne personnes Mon ordinateur a plusieurs ports. Où je peux connecter d'autres appareils comme usb comme euh, webcam comme l'imprimante euh, alors il euh, se trouve soit à côté soit à côté soit derrière l'ordinateur ce sont des ports il a ouvert plusieurs fenêtres fenêtres il a ouvert plusieurs fenêtres sur son ordinateur et choisir l'option dans le menu Démarrer. Et choisir l'option dans le menu Démarrer. Alors, si vous avez un ordinateur, vous pouvez cliquer sur Menu. Par exemple ici. Voilà. voilà. voilà. C'est Menu. C'est ça. Alors, on passe maintenant à la dernière activité de cette leçon, vraiment très intéressante par la plupart, la plupart des élèves. Euh, co 2 CM1, CM2 et sixième à la première. Alors ici, je euh, cherche les verbes conjugués, au menu de chacun des mots, si tu veux chacun dans les effracements, on va chercher des verbes. Par exemple, ici le pain, je, euh, je choisis pour vous le verbe pain et pain. Vous pouvez, vous pouvez produire une phrase avec le verbe peindre. La boue, la boue. La boue, ici, il n'y a pas de verbe. Il y a, il y a, il y a uniquement homonyme la, la boue. Le boue, pardon, c'est pas le boue, non. Le bout de la rue, par exemple. Le bout du nez. Alors, il y a le faire. Il y a le verbe faire. Il y a la vie il y a le verbe vivre il vit le vent il y a le verbe euh, aller à la troisième personne du singulier pardon troisième personne pleurer au présent aller au présent troisième personne du pleurer le bon. vent. la cour euh, cour c'est le verbe courir le son son c'est le verbe être, la oh, troisième personne du, du pluriel Et le père. On peut euh, trouver par exemple un euh, homonyme, un verbe au nom homonyme. Du père c'est père. Père, qui vient du verbe père. Bon, euh, je, je vous aide un petit peu. On pas le bout faire vivant cours sans et père et vous pouvez employer dans une phrase pour chaque homonyme. alors c'est tout c'est tout euh, oui si vous voulez bien vous pouvez lire réviser au collège page 80 et vous cherchez et vous cherchez homonyme de mot foi et un homonyme de mot pot alors c'est fini pour aujourd'hui le élèves, de c 1 surtout on a, on a vu aujourd'hui un cours de vocabulaire, les La prochaine fois, ce sera donc les contraires. D'accord Et après les contraires, les synonymes.